et Fanny les co-réalisateurs de Gagarin. Voilà, alors c'est toute une aventure ce film. Mais tout d'abord, ce film devait être présenté en sélection officielle l'année dernière au Festival de Cannes, qui n'a pas eu lieu, mais qui a quand même eu lieu, euh, je ne sais pas comment, mais je crois que les jurys ont vu les films, euh, il y a certains films qui ont pu circuler sur les plateformes, donc c'est vrai que c'était un peu particulier. Est-ce que vous n'avez pas été trop déçus ça a été surtout une grande joie en vérité quand on a oui. appris que Gagarine était sélectionné au Festival de Cannes l'année dernière parce que même s'il si y a eu la déception de ne pas pouvoir monter les marches avec tous les habitants de la cité dans laquelle on a tourné, avec toute notre équipe, évidemment ça aurait été une fierté mais dans tous les cas pour un premier long métrage, être en sélection officielle, c'est un énorme coup de projecteur sur notre travail. Le film grâce à ça il a été vendu dans 60 pays partout dans le monde et euh, ben on est à l'orée de sa sortie maintenant et on espère que ça va donner envie aux spectateurs de venir le voir. On se rend compte déjà que euh, ben les gens ont envie de le voir. On en parle sur internet, de partout. C'est vrai que voilà, une sélection aussi officielle permet de dire Ah, il y a un coup de projecteur Alors. Par rapport justement à la sortie aussi, elle a été décalée, parce que ça devait être en octobre, je crois. Euh, oui, d'abord en septembre, puis en novembre, puis euh, cette fois c'est la bonne le 23 juin. Voilà, et donc ça c'est l'attente, et maintenant, euh, voilà, maintenant le film appartient au public, et je crois que ce soir vous avez eu un bel accueil pour cette première projection donc, euh, à Marseille, au cinéma La Et donc euh, l'échange avec le public, pour vous c'est important euh, bah, C'est super important pour nous. Il euh, y a cette, euh, cette idée qui est comme notre petit bébé qu'on porte pendant euh, des années. Et puis euh, vient le moment de le partager avec des gens. Euh, C'est un peu pour ça qu'on fait des films, quoi, pour créer du dialogue, des discussions. Euh, on est trop heureux du coup quand on a l'occasion d'avoir des questions des gens, des, juste des retours. Euh, bah oui, ce soir, euh, c'était fluide. Il y a eu plein de questions super intéressantes. Euh, on est hyper heureux d'être à Marseille. Euh, tous les deux, on a un lien fort avec euh, cette ville. On, on a nos familles ici, donc euh, ouais, c'était super. Et là, il y a une projection encore en cours. Alors, Gagarine, c'est une aventure avant, puisque justement, c'est euh, vous avez fait un court métrage auparavant qui s'appelait aussi euh, Gagarine. Et mais après aussi, parce que j'ai appris qu'il y avait une mission Gagarine maintenant qui était mise en place. Alors, vous allez m'expliquer euh, ben, les deux choses. Oui. Ben, nous, c'est vrai que. Euh, ce film-là, il a commencé par un court-métrage qui s'appelait déjà Gagarine en 2015. Notre tout premier court-métrage à tous les deux, qu'on a réalisé dans la cité Gagarine, qui existait vraiment et qui était promise à la démolition. Et nous, en découvrant cette immense barre de briques rouges et l'histoire de l'astronaute qui avait inauguré le lieu et le fait que toute cette communauté de 370 logements allait disparaître, on a eu envie de faire une fiction. Donc ça a commencé par 15 minutes, qui racontait déjà l'histoire d'un jeune homme qui voyait sa cité comme un vaisseau spatial, mais c'était pas assez. Et donc on a travaillé pendant quatre ans euh, ensuite pour euh, réaliser un long métrage de cette histoire-là. Et, euh, et est, ce, qui est, ce qui est hyper touchant, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, un lieu comme le Cinéma d'Alhambra, ils ont créé une mission Gagarine. Pendant tout le deuxième confinement où les cinémas étaient fermés et où on ne pouvait pas montrer euh, de long métrage, ils ont décidé euh, d'aller euh, à la rencontre des jeunes et de leur montrer des courts métrages. Et ils ont montré en fait euh, deux de nos courts métrages, Gagarine et Chien bleu. Et euh, qui est sur la même thématique, chez Bleu Oui. Euh... En tout cas, c'est sur le même type de territoire, parce que ça se passe dans une cité à Aubervilliers, à côté de Paris. Oui. Et c'est un film qui met en lumière la poésie de, des gens et l'importance de la communauté aussi d'habitants quand on se retrouve face à la solitude, comme c'est le cas de Yuri dans Gagarine aussi. Oui, voilà, parce que ce qu'il faut dire, c'est quand même que votre film, ce n'est pas la banlieue habituelle que l'on voit, même s'il y a des bribes. En tout cas, c'est ça, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent tous ensemble depuis très longtemps. Puis en plus, ce garçon, il est jeune, donc il n'a pas connu l'inauguration avec le véritable Yuri Gagarine. Sa... Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu une transmission. Donc, ce qui veut dire que, voilà, même dans les cités, euh, il, y a pas, euh, il y a quand même une ouverture vers l'extérieur, même s'il si était venu lui à l'intérieur de leur cité. Évidemment, euh, il y a même beaucoup d'ouverture, euh, parce que dans un quartier comme Gagarine, il y a des gens qui euh, viennent de partout dans le monde, qui euh, sont chargés d'une multiculturalité, une multiculturalité qui est hyper riche. Nous, euh, les temps qu'on a passé à Gagarine, à faire des ateliers avec les jeunes, généralement tous les gamins parlent au moins deux langues et euh, grandissent ensemble et sont euh, effectivement euh, héritiers euh, à la fois de, de cultures euh, transmises par euh, les générations avant eux donc euh, par exemple dans la cité gagarine il y avait parfois trois générations qui cohabitaient c'est à dire des grands parents qui avaient un appartement, les euh, parents et les enfants chacun un appartement donc c'est un vrai patrimoine en fait qui se transmet et, euh, et d'où le côté un peu déchirant de la disparition d'un lieu comme ça parce que euh, c'est comme si on détruisait euh, la maison de quelqu'un et en même temps, c'est une vraie découverte, parce que, justement, le, les métaphores avec le vaisseau spatial, euh, qu'on ne va pas dévoiler, parce que j'aimerais que les spectateurs en aient la surprise, et en plus les images sont magnifiques, donc euh, c'est vrai que cette, cette métaphore, justement, permet de comparer peut-être l'immeuble, euh, ces, ces immeubles-là, qui sont isolés dans le reste de la cité. Est-ce est, est que c'est ça que vous aviez voulu un petit peu qu'ils étaient quand même entre eux mais qu'ils pouvaient être isolés par rapport à l'extérieur parce que l'espace ça permet ça aussi. bah oui, nous, je pense que le, enfin, nous on a un jeune qui rêve d'espace, il voit très très loin quoi. Sont, ses rêves ils sont immenses, ils sont bien au-delà de sa cité et pourtant il, je pense que comme plein de jeunes de quartier ils souffrent d'une mauvaise image, d'une mauvaise réputation qu'il y a à son quartier. Et du coup, le monde extérieur un peu immédiat, euh, bah là, la grosse ville, Paris, quoi, juste à côté, je pense qu'il lui est difficile d'accès. Enfin, en tout cas, ça, c'est le off du film. Et, euh, et pourtant, euh, il faut lui faire confiance, quoi, parce qu'il a il a tellement de qualités, ce jeune, comme ce jeune Yuri, quoi, comme plein d'autres jeunes, que voilà, on n'a aucun doute qu'il va apporter à la société des, des choses magnifiques. Donc, vous mélangez le rêve et la réalité, euh... Euh, vous faites des allégories, il euh, y a de la poésie. Donc comment vous partagez le, le travail là quelle, quelle est la part de chacun Est-ce avec... qu'il y en a un qui est plus poétique que l'autre. Une... <rire> Je crois qu'on a tous les deux des sensibilités très proches. Donc euh, avec Fanny, on ne se délègue rien l'un à l'autre parce qu'on a plaisir à tout. À l'écriture du scénario autant qu'à la direction des comédiens ou euh, au travail euh, de réflexion sur l'image avec le chef opérateur, avec la chef décoratrice. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prépare beaucoup les choses, ensemble, et euh, comme ça on essaye de pas trop dire euh, tout et son contraire à notre équipe, de transmettre un message un peu cohérent. Ah oui, c'est avant qu'on prend les décisions. Voilà, c'est ça. Peut on, peut on travaille C'est ça. Mais euh, en termes de poésie, c'est vrai que nous, on a tous les deux été marqués par euh, un certain réalisme magique qu'on a découvert en Amérique du Sud, où on a passé quelques années euh, ensemble, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de retranscrire dans les histoires qu'on raconte, de regarder la vie euh, avec réalisme parce que c'est ce réel qui nous touche, mais en même temps euh, essayer de faire un pas de côté parce que euh, les gens dans la vraie vie font souvent un pas de côté pour euh, affronter euh, des choses qui sont Oui trop parce bien. que justement plus dans ces pays-là c'est vrai qu'ils sont confrontés à des difficultés euh, qui sont euh, depuis de nombreuses années euh, très difficiles et, et c'est vrai que ce sont des gens qui sourient toujours. Donc c'est peut-être une bonne école aussi de dire voilà on mêle le social à à cette réalité euh, de dire il faut sortir de là avec, euh, avec du rêve, avec, euh, ben, pour faire autre chose. Non euh, C'est si comme que ça que j'ai je... senti euh, le film qu'en en même temps, voilà, ces, ces pays-là amènent à ça. Et peut-être que c'est ce qui vous a... Euh, peut-être que ce que vous avez pu vous éponger par rapport à ça. Vous voyez, je ne euh, sais pas prendre... s'il si sourit toujours face enfin, à la difficulté, mais en tout cas c'est sûr que il y a une vision de ce qui est réel et qui ne l'est pas, ce qui est euh, un rapport à la mort, à l'invisible et tout, qui est vraiment différent de ce qu celui qu'on a en France et qui nous, nous a intéressés. On peut rapidement, euh, je ne sais pas, dans les conversations qu'on a avec les gens dans la rue, euh, avoir du mystique un peu, qui rentre euh, dans le quotidien un peu naturellement, et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous a inspiré. Oui. Ouais. Mais en tout cas, ça, c est, c est, moi, je trouve que ce n'est pas gênant pour le spectateur parce que, que ce soit de la réalité ou de l'imagination, on rentre en plein dedans, on, on part en bol avec lui. Quoi. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez important parce que, voilà, on n'est pas là à se poser la question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai En tout cas, c'est le bon cas. Donc, parce que c'est la continuité naturelle de ben, la nature humaine. Merci pour essayer de, de progresser et, et, et, et comment dire, de, de pouvoir toujours faire des choses. Et montrer aux autres qu'ils euh, sont capables aussi de pouvoir le faire parce qu'eux l'ont fait. C'est un petit peu ce que vous faites sortir dans, ben dans C'est vrai que notre personnage principal, il a une vraie résilience. Mmh. Euh, il lui arrive des choses un peu dures. Euh, il essaie de sauver une cité et, et ce n'est pas sûr qu'il y arrive. Il essaie de euh, sauver une communauté qui est en train de se disloquer. Et pourtant, il persévère, euh, il, il s'attelle à réparer euh, et, euh, et nous cette fois, on le fait qu'en puisant un peu dans ses rêves, on peut trouver de la force pour euh, affronter des, des obstacles et, euh, et, et s'embarquer avec ce personnage loin dans, euh, dans, ses, dans ses rêves, c'était un, un pari qu'on avait envie de faire avec ce film. En tout cas, je suppose que les gens de la cité sont contents. Même si elle n'existe plus maintenant. Est-ce qu'eux, ils ont assisté justement à la destruction Parce que vous, vous l'avez reconstituée, euh, mais est-ce qu'eux, on y a insisté Peut-être que vous, vous y avez été aussi, non Alors, le... on avait vraiment un compte à rebours, euh, et un, un tic-tac-tic-tac -tic -tac qui faisait qu'on était pressé de tourner toutes nos scènes euh, dans la cité Gagarine avant qu'elle soit démolie. Et oui, et parce qu'il y avait une date limite. Voilà, c'était le 31 août 2019 et on était là, euh, ainsi que. Mmh presque tous les anciens habitants de la cité je pense et on a vu le premier coup de pelteuse donné sur l'immeuble ce jour-là. On a eu de la chance de pouvoir tourner avant et euh, oui ils étaient présents et ce qui était euh, intéressant c'est que dans le film, dans les scènes collectives c'est des anciens habitants de la cité qu a, qui jouent dedans et donc il y a cette scène où ils viennent assister à la démolition fictive dans notre film, ils sont les vrais anciens habitants de Gagarine. et, et, euh, ben, et oui, quand, quand le réel se mêle comme ça à à la fabrication d'un film, c'est et que ça se passe bien, c'est agréable. Mais par contre, oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, avec les confinements et tout ça, on n'a pas encore eu l'occasion de leur montrer. Quand on a été pris à Cannes, on pensait qu'on allait amener tous les habitants au festival, monter les marches, et puis. Ça n'a pas eu lieu, mais euh, là, on, du coup, on, on attendait impatiemment la réouverture pour organiser une sorte de canne à Ivry, oui. un peu mettre un tapis rouge et montrer enfin le film à l'équipe aux habitants. Et c'est ce qu'on va faire euh, bientôt le 18 juin, la semaine prochaine. Oui, bah, en tout cas, c'est est merveilleux. Est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de vous mettre justement en figurant dans, dans la scène de la démolition euh, On n'est pas dans la scène de démolition, mais on est tous les deux dans le film euh, ah. à un endroit... Euh, ah. Qu'on ne vous dira pas, Non, pas non vous, je, Quand je le reverrai, maintenant oui, que vous avez non, vu de près, euh, ce sera plus facile. On a fait moi. des tout petits caméras. Ah, vous avez quand même fait une voilà. petite apparition. La scène mmh. de la démolition était trop compliquée pour qu'on soit dans la figuration. Parce que c'était oui, euh, oui, toute, toute une nuit de tournage. Oui. C'était en plein été et dans le film, c'est en hiver, où tout le monde a des grosses doudounes crever de chaud. Et, oui. et pourtant, les gens jouaient le jeu toute la nuit. Oui, Donc, pour jouer le gel, c'est du bruit. Les stalactes sont faux. C'est est... ah, faux. C'est ah, bon. en plein été en fait. Les stalactes le système... sont, sont fausses. Oui. D'accord. Donc en tout cas, bah, nous on vous remercie d'avoir fait un film de, de cette facture parce qu'on peut dire que pour un premier film c'est réussi. Mais on est surpris. Parce Merci. que c'est vrai que c'est une belle surprise, on peut le dire. Et, et, et je comprends pourquoi le Festival de Cannes l'avait sélectionné. Ben, ça nous fait Donc, euh, a, ça nous Alors si j'espère que maintenant, vous allez avoir la récompense en salle avec les spectateurs, surtout qu'il y a un vrai besoin de retourner. Vous avez vu, là, la salle était deux fois presque pleine. C'est ça ça fait fait Je n'ai pas encore à 100%, mais en tout cas, euh, voilà... Euh, vous le méritez amplement. Merci ouais, beaucoup. Merci. Et on attend Merci. votre euh, prochain film qui sera un film de science-fiction que vous avez dévoilé aux, aux spectateurs. Donc, je ne veux pas en savoir plus. Mais en tout cas, euh, vous pouvez continuer dans cette voie-là, science-fiction et sociale En tout cas, il y a beaucoup de, de, de films qui se font sur cette thématique de plus en plus. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci.